السلام عليكم مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة ديال درايف قبل ما نبدأ بغيت نشكر بزاف لي زابوني على ديالكم لي هذا الشيء اللي كيشجعنا نزيدو لكم واحد لي استوار كنت صغير في بين وكازا دائما هي لا 5 و مرسيدس 250 c'est pour ça que je la série 5, la 7e génération de la test drive. Euh, de l'extérieur, les changements liés la série 5, je dis donc les phares, ou les toiles, ou les coller la calandre. Donc cette calandre dit, la de marage, à la calendre, je dis des le démarrage, et Il y a une ressemblance à la série 7. Déjà, je pas pack M tu que tu Les lignes. ديالها سبورطيف وهنا زاد واحد لونطري ديغ دونك هادي تديجاجي هذاك ليغ اللي على 10 طوال donc, à 5, 20, 5, 5, 5, on a une double sortie d'échappement. Donc, de l'intérieur, quel espace Donc, à la version lange, donc l'entrée de gamme, on chouffe On a les sorties d'air, les rangements, les chargeurs qui nous jugent, euh, les portes gobelets qui nous jugent. bon qui n'a de toute façon pour la place flouste impeccable quel espace est tombé la roulotte kbira elle a la série 5 F10 de l'intérieur la console centrale plus luxueuse le volant mribszef elle a la elle a la version chora mais qu'est-ce qui est mieux le volant de mribszef est un le pommeau de vitesse bittel la l'ancienne la, génération on a les boutons pour désactiver l'ESP LED DSC Off, LED à uh, la conduite. On a les modes mode sport, confort, EcoPro. On a la molette pour uh, que la dernière génération. On a la qualité des matériaux. Euh, le plastique de très haute qualité donc la console est bien euh, noir le piano donc c'est très sobre vous les rangements là, là oh, il y a une porte gobelet deux y a là il y a place de rangement une autre fait chargeur ou USB Comment dire la clim clim bison, donc à des la version de base clim bison ou madame de moub saffle à l'intérieur la technologie d'affle Hna qu'elle est mode de le media. je suis que j'ai de commande vocale parce que le, non, le limiteur de vitesse, régulateur, oh, on qu a qui palettes. les palettes. Faut le coffre, fait 530 litres. Elle est plus grande de que la dernière génération. Il y a l'emplacement, on On dit de l'emplacement, ça, ouais, non. trucs de la voiture. Donc on commence le test drive. La première chose est il y a l'insonorisation. tu le moteur, est seul Le confort, Le moteur est un 520D, 2 litres turbo, chevaux, fait 400 nm La consommation de dialo est très faible. Pourquoi la voiture déjà qui le poids de euh, 1000 kg à la génération précédente ou la boîte très souple 8 rapport, rapports les plus diagrammes la consommation, l'insonorisation, le comportement routier donc très confortable la voiture euh, les moins les options ralliées il faut les options l'écran radar tactile mais l'entrée de gamme ne fait pas l'écran tactile par contre, il y a caméra de recul on a la motorisation donc il y a la 530D 265 la motorisation de l'essence qui est la 530i 2 litres turbo fait à 258 il y a la 540i c'est un 6 cylindres turbo fait à 340 chevaux Ok il y a la 550 la motorisation liquide la, la, la M5 fait à V8 4 fait à 4.560 de la il y a la version 530iE hybride ça y 258, mais il un moteur électrique. Nous y les prix. Donc, l'entrée de gamme, tu lounge, une sport, il pack M12, les versions qui zée, les options, les petites, في نهايه الحلقه نتمنى تكون عجبتكم وكنشكروا بزاف لاجونس دو لوكاسيون اورو جلف تور اللي عطاونا السياره اللي, اللي درايف وكنقول لكم ابيانتو